Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi. Ouais, ouais, ouais, c'est beau, tranquille. Oh là là là là, on a assisté à un match de qualité supérieure hier en finale de Coupe de France entre le Toulouse Football Club et le FC Nantes. Vous avez vu les fessés que le Toulouse Football Club a asséné à FC Nantes Et on avait l'impression que FC Nantes appréciait les fessés. Oh là là, ils étaient là. Hé, hey, allez plus fort, allez vas-y. Plus fort, encore, vas-y, ouais, ouais, ouais, 4-0, voilà, super, bon, allez, nous, on va se reposer, là, on va dans le vestiaire, hein. et dans le vestiaire, ils ont dû se faire insulter, par contre, qui leur a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, vous faites le ramadan ou quoi, hein, vous faites le ramadan, bon, allez, oh, <rire> on a vu que lui, il n'aimait pas trop les joueurs qui faisaient les ramadans dans ses rangs, il les a d'ailleurs écartés, hein, pendant plus de un mois, et ensuite, il les a fait revenir, comme si, euh, voilà, c'était une bonne idée. Et là, on a vu qu'en matière de gestion de finale, M. Comboiré, ah, c'était pas trop ça. hein. Ah oui, t'es là, blablabla, bla, bla, ouais, blablabla, bla, bla, mais là, regarde, regarde, on t'a vu en plus, à côté du président Kitta, qui a des sociétés bizarres, et à côté de Emmanuel Macron. Mais vous avez pas compris Hein Vous êtes parti lui serrer la main, alors que ce président est malchanceux vous n'avez pas vu tout ce qu'il vit Depuis son premier mandat, gilet jaune, grève partout, euh, pandémie mondiale. Et là, maintenant, guerre, grève partout, casserole, ça le siffle partout. Les gens le suivent, lui disent « Ah, euh, monsieur, vous êtes quand même corrompu. » Et vous, c'est lui que vous avez serré la main. En plus, vous êtes parti lui serrer la main avec un malchanceux dans vos rangs. Vous vous rendez compte Vous allez... Serrez la main au président le plus malchanceux de la planète avec un malchanceux dans vos rangs. Je nomme Moussa Sissoko, Celui qui a participé à plus de finales que de matchs qu'il y a dans la saison. Vous vous rendez compte Moussa Sissoko. toutes les finales auxquelles il a participé, il a perdu. Il n'a jamais réussi, en tout cas en termes de football, à devenir premier. Vous vous rendez compte Coupe de France, hier on l'a vu, 5-1. Oh là là 5 balles dans la tête. On l'a vu aussi en Euro 2016. Défaite, Gignac n'a pas réussi à concrétiser. Vous vous rendez compte de cette dinguerie En 2016, la France, devant son peuple français, perd face au Portugal. Et c'est même pas Ronaldo qui marque. C'est un joueur qui s'appelle Eder. Voilà, il marque jamais. Et là, il est venu en France pour nous fracasser. Vous vous rendez compte Et toi, Moussa Sissoko Combien de finales tu as perdu En Angleterre, là-bas aussi, tu as perdu. En France, tu as perdu. Gambardella, tu as perdu. Coupe aussi de, de celui qui mange le plus vite. Même ça, tu perds. Hein Tu es mal Je jamais vu ça. Mais t'inquiète, je te comprends. T'es es un Sissoko. Et nous, les Sissoko, en matière de football, oh, ouais, ça va, mais bon... Sur 1000 Sissoko, il y a peut-être deux joueurs passables. Voilà, qui sont... Assez bons, qui ont le niveau professionnel, mais des très très bons Sissoko. Ah, personnellement, j'en ai jamais vu. Regarde, moi, j'ai joué au foot. Je pensais comme que j'allais devenir une star, le meilleur joueur du monde entier. Eh bien, la vérité, elle m'a vite rattrapé. Je me suis réveillé de mon rêve. Et puis voilà. Au bout que dès que j'ai eu 14.. 14, 15 ans, j'ai dit « Ah non, là, le football, c'est compliqué. Hein. » Quand j'ai vu que les autres joueurs étaient capables de faire du je ne sais pas quoi, des saltos pendant les matchs, des, des, des, des, des, du tout et n'importe quoi, j'ai dit « Attends, c'est de la triche, là, c'est quoi, ça ?» Moi, je suis là, je fais des passements de jambes, je fais des belles passes, je mets, je mets des belles frappes, je mets des coups francs, et eux, ils sont là, ils font des saltos, ils font du grand n'importe quoi. Donc là, je me suis dit « Bon, on va se calmer en matière de football, on va travailler tranquillement, et là, regarde, il est là, le résultat. » toi tu réussi à devenir pro, mais on a le on, on a le même palmarès. C'est ça. C'est la vie Soko. Donc, grosse force à toi. Parce que là, je vois que tout le monde commence à se moquer de toi. Euh, mais malheureusement, ces gens-là ne peuvent même pas normalement parler. À quoi ils ont participé, eux Vous avez participé à quoi, vous les, les, les coupes qu'il y a euh, sur la PlayStation Et puis, vous venez faire les malins avec un joueur professionnel Hein C'est ça que vous êtes en train de nous dire Donc, vous, vous jouez avec des manettes Ouais, ouais, voilà, vous êtes même pas fatigué, c'est vos, vos doigts qui transpirent, et puis vous osez parler d'un athlète. Non, mais le monde, il, il, franchement, le monde, il commence à, à, à tourner à l'envers. Les faibles commencent à se moquer des forts. Vous vous rendez compte, ça? Hein des faibles, des, <rire> des gens qui sont là. Ouais, non, regardez, il sait pas courir, hein. et toi, tu cours? Non, euh, je peux pas courir, tu sais. Euh. Et puis c'est lui qui parle. Et ferme-la, toi. Va faire du sport. Va t'occuper de toi, là. Et puis dans ta vie, ça, ça tourne au beau fixe Pose-toi les bonnes questions. Hein. Balais devant chez toi avant d'aller critiquer les gens. Bon, je m'en vais balayer.